Les gens me disent tout le temps, c'est quoi le secret, du, du, secret du, succès? du succès Si tu veux exceller dans tout ce que tu veux, ces règles sont pour toi. Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler de succès. Est-ce que tu connais l'acteur Schwarzenegger Bien évidemment tu le connais, on a tous flippé, on a tous eu des frissons sous les différents films de Arnold Schwarzenegger, en partant de Commando jusqu'à Terminator. Je vais tous vous terminater. Bon, euh, mais est-ce que tu connais l'homme Oui, l'homme caché derrière cet acteur hollywoodien en succès que nous connaissons tous. C'est quelqu'un qui a traversé énormément d'étapes dans sa vie et qui a dû prendre des décisions, qui a dû passer outre les pensées des autres pour son avenir afin d'arriver là où il est aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles du succès de Arnold Schwarzenegger. Alors reste bien jusqu'à fin pour ne rien rater de chacune de ces règles qui pourront te permettre d'atteindre le sommet. C'est parti. Les gens me disent tout le temps, c'est quoi le secret du succès Et je leur dis tout le temps, la coupe version, c'est d'avoir 55 cm de tour de bras, être en mesure de tuer un prédateur menu et bien sûr d'avoir ce charmant accent autrichien, c'est évident. La longue version, c'est que j'ai toujours suivi cinq règles. Tu n'as pas besoin d'être champion de bodybuilding. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros ou quelque chose du genre. Si tu veux exceller dans tout ce que tu veux, ces règles sont pour toi. Alors la première règle, c'est de trouver ta vision et de la poursuivre. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas de vision, tu tourneras en rond et tu ne seras pas heureux. J'ai grandi après la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche venait de perdre la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne. Il y avait une grosse crise. Il y avait une situation économique terrible. Heureusement, un jour à l'école, je regardais un documentaire sur l'Amérique et je savais que c'est exactement là où je voulais aller. La question était comment faire pour arriver là-bas Comment aller aux états unis Personne n'avait de l'argent pour voyager à l'époque. Mais un jour, j'ai eu assez de chance pour tomber sur un magazine de bodybuilding. Et sur la cover, il y avait un gars très musclé. Le Mister Univers était la star de Hercule. Son nom, c'était Red Park. J'ai lu l'article aussi vite que j'ai pu, apprenant qu'il avait vécu à Lillis à l'Angleterre et qu'il s'entraînait 5 heures par jour. Tous les jours, il s'entraînait. Il s'entraînait il s'entraînait pour devenir finalement Mister Grande-Bretagne. Il est ensuite devenu Mister Univers. Il a ensuite rapporté un deuxième Mister-Univers et un troisième Mister-Univers. Il a ensuite parti à Rome pour tourner le film d'Hercule. Plus je lisais, plus j'étais de plus en plus certain. J'avais une vision très claire. Je devais être un mannequin mystère univers, sur le même podium où il avait gagné. Ensuite partir aux états unis ensuite devenir acteur. Et depuis ce moment-là, tout ce que je faisais, peu importe à quel point je travaillais ou combien je devais souffrir, ça ne comptait pas, car je savais quel était mon but. Je venais de trouver ma vision. Découvre ta vision en premier et le reste suivra. Numéro 2 deux. La deuxième règle, c'est de ne jamais penser petit. Tu dois toujours viser les étoiles. Je ne pensais pas seulement être dans les films, non, je voulais devenir une star de cinéma, je voulais être un acteur principal, je voulais devenir l'acteur le mieux payé, je voulais être un autre John Wayne. Il y a où le mal à ça Ne te limite pas, pense grand. La troisième règle, c'est d'ignorer les haters. Je crois que c'est primordial quand tu as une grande vision et de grands rêves, et que les gens qui t'entourent te disent, je pense que c'est impossible. Ça a commencé quand j'avais 15 ans, quand je suis devenu bodybuilder. Juste avant que ça n'arrive, j'ai dit Je veux devenir champion du monde du bodybuilding. Je veux être champion univers. Ils m'ont dit Tu es fou. Le bodybuilding est un sport américain. Oublie tout ça, c'est du pipeau. Et quand j'ai voulu aller dans le show business, après avoir gagné 13 championnats du monde en bodybuilding, je me suis dit, je veux devenir comme, comme Red Park. Park. Je voulais être avec une. Je voulais être dans le film. Et quand j'ai rencontré ses agents et ses managers, leur réaction était Oh Anol, oh, c'est trop goal. Cool. Tu veux devenir quoi Un acteur principal Allez, je veux dire, commence avec ton physique. Tu es gigantesque. Tu es comme un monstre. Et, ton accent, et puis, ton accent, il me donne des frissons. Rien qu'en entendant cet accent allemand de merde, sérieusement. Tu as déjà vu une star internationale avec un accent allemand Ce n'est jamais arrivé. Oublie ça. Et ton nom aussi, c'est quoi Schwartenschutzl Schisten, quelque chose du genre Les gens vont quitter les salles du théâtre et du cinéma à cause de Schisten. Je te le dis. Oh ouais, je vois ça arriver. Imaginez, là où j'allais, on me disait non, ça n'arrivera pas. Et on me disait d'oublier ça. Heureusement, je ne les ai pas écoutés, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, des cours d'anglais et même des cours d'accent, je courais toute la journée comme un vendeur de vin. Et d'un coup, j'ai eu un break, ensuite une émission TV, ensuite une petite partie et une autre petite dans Pink Iron, et c'était un riz. ensuite, j'ai joué le grand rôle de Conan le barbare. Et finalement, j'ai eu ce grand succès. Et tu sais le meilleur dans tout ça C'est le directeur qui disait à la conférence de presse Si on n'avait pas Schwarzenegger avec ses muscles, on n'aurait pas eu autant de succès. Et ensuite, quand j'ai tourné Terminator, James Cameron a dit Ah oui, in the back. Et c'est devenu l'une des phrases les plus cultes du cinéma. À cause de l'accent fou d'un on aurait dit Une machine comme vous voyez, tout ce que les défaitistes disaient était un inconvénient, mais aussi un avantage. Ignore les défaitistes. Ma quatrième règle, c'est de se bouger le cul. Tu ne veux pas échouer car tu n'as pas assez travaillé, je suppose. Peu importe dans quel domaine, c'est no pain, no gain. Écoutez. Quand je suis venu aux états unis je me rappelle que je m'entraînais 5 heures tous les jours. Je gérais un business de construction, j'étais maçon et j'allais à l'université aussi. Je prenais des cours de théâtre de 8 heures du soir à minuit. Tous les jours je faisais ça. Bougez-vous, c'est en quoi j'ai toujours cru. Cinquième règle, donner avant de recevoir. Casse c ce miroir, c ce qui te fait penser qu'à toi, et tu seras en mesure de regarder à travers, tu verras des millions et des millions de gens qui ont besoin d'aide. c'est pour ça que j'essaie de prendre chaque opportunité qui se présente pour donner un retour. J'ai commencé à entraîner des spéciales olympiques. J'ai aussi donné des boosts d'études à des enfants les plus démunis pour qu'ils soient capables de dire non à la drogue, non aux gangs et non à la violence. On peut tous créer du changement, que ce soit dans notre quartier ou dans notre école locale, car tout dépend de nous. Aie une vision, pense grand, ignore les haters, bouge-toi le cul et donne un retour au monde. Car si ce n'est pas vous, qu'il fera, now, ce n'est pas okay. maintenant, quand